Bon, bah, les potes, bienvenue dans ce projet euh, backstand. J'ai envie de faire un backstand. Donc, là, euh, j'ai déjà commencé. Hein. Pour le moteur, je vais reprendre une vieille disqueuse. J'ai déjà découpé. Pour la forme. Pour le disque, je viendrai mettre ça ici. Que je travaillerai évidemment. Pour la tâche, c'est juste ça en fait. Je vais découper dans le protège-disque. Hop, je suis venu souder avance tout doucement petit peu de soutien bon ben les copains révolution du backstand hein. donc ici euh, j'ai commandé euh, tout le métal hein. donc euh, à l'usine de métal j'ai demandé, hein, ils ont tout découpé j'en ai eu pour 20 euros de métal donc là ça sera les pieds, le plateau ça et ici les quatre. j'en ai eu pour 20 euros ici système pour la roue réglable, je filme avec ma, c'est pas évident, donc ici en fait, hein, quand on tourne, la roue se lève, hein, c'est pour tendre la bande en fait, donc voilà, ça c'est juste une charnière, voilà, Et ça c'est juste une tige filetée que j'ai soudée, donc voilà, je pas un produit soudage, mais bon, ça fera le faire hein, tant que ça tient. Et euh, ouais, j'ai fait ça donc avec ça une charnière qui se vend à euh, magasin. Ouais. Trois fois rien. Donc voilà, je vais assembler ça et puis euh, on se retrouvera pour la suite. Allez, c'est parti. Bon les poteaux, l'évolution, euh l'évolution, je commence bien. L'évolution du backstand, euh, comme vous avez vu au début euh, j'avais mis une disqueuse mais euh, la disqueuse elle a cramé donc j'ai dû me rabattre sur autre chose. Donc euh, bah, j'ai mis un touré, vous verrez par la suite hein, quand ce sera terminé. Ici on va le peindre euh, en vert. Euh vert. C'est pas vert ouais, voilà. Comme ça on verra. Mieux. Voilà, c'est comme ça, on verra un petit peu comme ça. Euh, voilà, C'est juste pour qu'il soit plus beau. Hein. Sinon on s'en fout. C'est juste qu'il fasse le taf. Allez, on pince ça, on vous retrouve après. Ciao ciao. Bon ben les poteaux. voilà. vaccin terminé. Donc comme j'avais dit, euh, au final, euh, comme euh, ça a changé. Donc la petite machine là-bas, euh, je l'ai acheté 15 euros d'occasion. C'est juste euh, un touré euh, qui fait 2950 tours minutes, mais pas fort puissant, 250 watts. Mais bon, si vous voulez des informations sur la roue en bois que j'ai fixée là, euh, c'est tout simple. n'avez hein. qu'à le demander dans les commentaires et je vous le dirai. Sinon voilà. Donc euh, les bandes viennent de chez euh, lebonabrasif.com. Petite publicité pour eux parce qu'ils euh, sont vraiment cool. Ça a été livré très très vite en deux jours de temps, je les avais donc voilà alors j'ai mis une petite couche de couleur hein, pour le protéger un peu et bon les soudures tout ça j'aurais pu les poncer mieux mais bon le but c'est qu'il travaille c'est pas qu'il soit beau esthétiquement tant qu'il soit efficace donc voilà. voilà voilà la bande tremble un peu parce qu'en fait euh, pendant les réglages euh, elle a morflé mais euh, bon c'est un backstand qui me revient à 60 euros donc franchement euh, super content il y a un peu de travail ouais euh. vous avez vu les petites roues lumineuses en fait j'ai acheté un skateboard d'occasion et euh, pour, pour moi prendre les roues et je savais pas que les roues euh, elles étaient lumineuses donc bah euh. ben, voilà j'espère que vous aura plu si vous voulez euh, les dimensions si vous voulez euh, les dimensions ou quoi que ce soit, ou un coup de main, ou voilà, n'hésitez pas à partager ça dans l'espace commentaire. Et puis euh, voilà, la prochaine réalisation bah, ce sera un nouveau couteau. Donc euh, entre deux, j'ai encore des vidéos de détection en ce moment, j'ai plus le temps d'aller, mais j'ai encore des vidéos de détection. Donc euh, voilà, ça, ça viendra. Bon, les amis, on vous laisse un big ciao. Et euh, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et puis de vous abonner, hein, c'est super cool. Allez, je vous laisse, ciao ciao.